Toujours pareil, toujours pareil ce carrefour, ça ne rentre pas dans leur petite caboche. Il y a des panneaux tout le long, il y a une contre-allée, ça ne suffit pas. Mmh. N'importe quoi lui. Oh la la, mais non, mais non, mais non... Punaise... Franchement, il y a des gens, c'est des criminels, et ils s'en cachent même ça, c'est criminel ça. Imagine quand tu coupes, il a coupé quatre voies le mec. Imagine quand tu coupes quatre voies, tu fauches des... gens. Non, c'est pas possible. Oh les bâtards Coup dur Oh non J'ai envie de rentrer chez moi Je suis fatigué <rire> Oh j'ai pas envie Pour noyer la défense Porte maillot Porte maillot c'est moi ça Oh non Porte, oh, non, porte maillot c'est l'opposé Grand mogouaille Et là de toute façon je veux pas aller à gauche Oh non J'allais vanter les bienfaits de passer par là par rapport à, au cœur de Paris et au périph' machin. Mais quand t'as des petites surprises comme ça, c'est chiant. Oh, relou, punaise. C'est exactement ça que je voulais éviter. Perdu Jean-Louis Hey, oh, let's go. Oh là là l'enfer. C'est l'enfer cette ville, cette région. A 1h46 mon pote t'es pris dans les bouchons, putain mais. Il va se présenter au présidentiel. Heureusement qu'il y a la fiche combien 1,8 8 Oh non mais c'est pas possible. Pour une pisciclope de malheur. Parfois j'aimerais mourir tellement il n'y a plus d'espoir. Parfois nanananana. King Bongo. King of Bongo. Je faisais avant ça de laisser les warnings en toutes circonstances au début quand je commençais à rouler. Et un jour je me suis mangé une pression d'un policier à côté de chez moi. Il pleuvait il faisait méga moche et moi je me suis dit vas-y je vais laisser mes warnings tout le temps comme ça les gens ils vont me voir et euh, le mec il s'arrête à côté de nous il me dit excusez-moi euh, c'est vrai que ça clignote là je dis bah oui j'ai mis les warnings il me dit pourquoi c'est fait pourquoi les warnings je dis bah c'est euh, quand il y a un danger il me dit ouais voilà vous êtes en danger je dis non je crois pas il me dit bon bah vous m'enlevez ça alors putain je les ai enlevés <rire> depuis je leur mets que bon, quand c'est dangereux j'ai retenu la leçon euh, capitaine Oh oui Le bide calé sous le volant, le téléphone calé sur le bide contre le volant. Là il va faire des bornes. Là il est bien là, t'attends. Il va aller jusqu'au bout du monde. Il va même pas droit. Oh là là le danger. Là. C'est incontestable. Là, ça aurait dû l'être pour lui. les boules. Pour la personne devant moi. C'était un radar qui flash de dos et qui a flashé de devant moi. Donc c'était pas pour moi. On est d'accord. Faire flasher à 1h39 du matin, ça va pas aider à avoir un sommeil tranquille. Pauvre personne. Ça me permet de me moquer, j'ai pas encore digéré la mienne, voilà. King of the mango, king of the mango. Aïe aïe aïe, non, non, non, oh là là, ça va pas, les garçons. Calmez-vous, enfin. Tout le monde arrivera à bon port. Sauf si c'est pas là que vous allez. Qu'est-ce que vous faites là Mais ça va pas, non, en trottinette sur une entrée d'autoroute. La France va mal, mes aïeux. La France va mal. Ils sont en train de refaire une troisième voie, j'avais pas vu, oh là là, trop bien Ou alors non, et c'est lui qui s'est enflammé vraiment et qui est dans une bande d'arrêt d'urgence, je pense que c'est plutôt ça. Oh, on en a fini avec leur pisciclable de mort là. Trop bien. Oh, J'ai revisionné la vidéo de la semaine dernière. Je te mets le... L'affiche en haut là. Ou en haut là, je sais pas. Je m'en rappelle plus comment ça marche en plus avec l'écran inversé, machin ça. So. Bref. Galère d'influenceur, t'as vu. Euh, Qu'est-ce que je dis le mot putain Je, je, je m'en rends pas compte vraiment. Je me rends un peu compte quand je parle de la vérité, mais je me rendais pas compte à ce point. Si tu arrives à me donner le nom exact de mot putain dans la vidéo numéro 82, je t'offre un sandwich. Oui bah oui On arrive à 150 dans un carrefour Et on fait un appel de fin T'as loupé 2-3 sessions de code de la route toi. Oh oui Merci Merci Merci Merci, bon appétit! Petit coup de pression le tram quand même! Quand tu tournes la tête et que le machin il arrive, tu pourrais en venir à pas faire confiance au feu! Waouh waouh waouh waouh waouh! Oh, wow, wow, wow. oh l'enfer! C'est n'importe quoi! Bref. Si vous voulez voir ce que je pense de ce carrefour, vous allez voir les autres vidéos parce que j'en parle toute la semaine. Et cette semaine n'échappe pas à la règle. Poil de fesse là le rétro. Bah non, bah non. Bah non. Et non. vu lui elle est trop stylé sa moto mais elle sent le mazout bon, il bah passe encore plus près de moi toi t'as raison on a qu'à faire une moto pour deux si tu veux tout au bon alors lui il réinvente la cartographie lui il crée des routes là où ils existent pas c'est formidable un génie, mon petit. Oh. Hyper chelou comme trajectoire. Quelle est belle. Ça y est, ils ont resté par 2 deux ici. Ça fait vraiment mille ans que je suis pas passé. Hein. Garçon la dor mes amis. Vas-y, je t'en prie. Roulons tous à ton service. On y arrive, on y arrive. Doucement, au sacré cœur. Ça, c'est l'arrivée la, du funiculaire, non, ça après. On c'est là. Et voilà. De nuit. Et voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On a l'arrière là. Voilà pour les curieux qui voulaient voir le Sacré-Cœur. C'est un dédale de petites rues, c'est un régal. Ah, ici c'est du vin qui est produit. Le vin, je sais plus comment il s'appelle, le vin de Montmartre, je crois. Ça, c'est un des plus vieux cabarets de Paris. Lapin, quoi, agile. C'est archi mignon. malheureusement ça cohabite c'est horrible mais bon je suis pas sûr qu'elle ait besoin de sa celle en fait elle pourrait s'en servir comme un trotteur de son scout c'est pratique n'oublions pas <coughs> la notion de priorité Ce serait couillon de finir les pieds en avant On est où la porte de Saint-Moua c'est à côté de chez Pépé On va aller voir le grand-père il dort Oui c'est sûr c'était pas une question <t 'en> Oui. Oh ça va je crois qu'il m'a fait des appels de phare derrière parce qu'il y a un radar. Il est par là. Quand ça va flasher sur la camionnette en fait, ça va être le radar. Il est là. Ça n'a pas flashé. Ah ouais, porte de champéret. Ah bah il oui, faut que je mette de l'essence. Je prévois des trucs, je m'en rappelle même plus. C'est terrible. Faites quelque chose pour moi. Please. C'est là, genre. Ouais, puis c'est là. On ne peut pas chanter. Putain, non, mais putain, non, mais. Non. C'est mal. Oh oh. Cool. Merci, mec. J'ai pour. le rade. Ouais. Ouais, il ne marche pas le car. D'accord, mais je finis et je vous aide. Merci beaucoup. Ah, votre carte, elle marche pas Ouais, elle ne marche pas. Diesel celui là ouais. Il vous faut un ticket Ticket ouais. Non C'est pour vous. Pas seulement. Merci. J'ai pas j'ai pas pu mettre le vous plus mais un peu plus, mais un peu plus, mais un peu plus. C'est sûr T'es rien, merci beaucoup, bon courage. Je vais même pas checker le billet en vrai. On va naïvement dire qu'il était honnête. J'aurais peut-être dû prendre un ticket. Parce que là il a reposé le pistolet, je suis reparti il a remonté dans sa caisse, il est pas reparti tout de suite mais donc genre euh, il ressort dans 2-3 minutes et et il met le complément et je suis zub. mais j'ai sa tronche, sa plaque en vidéo et je surveille mon compte et euh, donc ça correspond pas à à voilà, 19,99 même euh, qui m'a eu, et de toute façon, je crois que dès que tu poses le pistolet, ça conclut le ça clôt le, la transaction. Donc, euh... on va dire un peu psychoté. Il avait il était qu'éblo, il était sur son application de banque et tout. Je suis plutôt confiant.